Winman, content de vous voir, vidéo SQDC aujourd'hui, vidéo très attendue des abonnés de Winman, on avait annoncé la venue du Turple de Tribal le 25 février dernier sur mon compte Instagram, donc euh, aujourd'hui le 6 avril, on est 24 heures en retard, le produit est sorti hier à la SQDC, Société Québécoise du Cannabis. Donc, euh, on est le 6 avril, c'est sorti hier. Vraiment, vraiment content. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on attend un produit de Tribal. Mon produit préféré vient de la marque Tribal. On sait que le Gélatomine est vraiment mon produit incontesté, indétrônable. Vraiment euh, supérieur à tous les autres produits à la SQDC. Loin devant tout tout tout les cannabis à fleurs séchées de la SQDC. Donc, le Turple ici. Écoutez, je vous le dis, il va pas battre le gélatomine. J'aime tellement le gélatomine que c'est pratiquement impossible qu'il batte. Par contre, je sais que c'est de la qualité. C'est pour ça que j'ai acheté 4 Turples. Euh, j'ai regardé le Turpole, c'est un croisement de quel plante croisé avec quel autre plante. Et puis, je, je vais pas détester ce produit-là. Euh, mais ça ne va pas être mon meilleur, ça ne va pas battre le gélatomine. Euh, J'en suis convaincu. Tous les produits de la SQDC, 80 à 90 des produits de la SQDC ont eu une augmentation. Canara, Biotech et les produits Tribal n'ont pas pu échapper à cette augmentation. On se rappelle que les produits étaient en bas de 25 C'était 24 et 20. Maintenant, c'est 25 et 60, taxe incluse. Hein? 25 et 60. Les taxes sont déjà dans le prix. Donc, euh, ne pensez pas que vous payez pas de taxes. Vous payez des taxes. Les taxes sont déjà dans le prix. Regardez sur votre facture. 25 et 60. Taux de THC possible. Entre 21 et 27, j'ai eu 25.3. Incroyable. 25.3. J'aurais aimé que le produit soit un buzz indica, un buzz relaxant. Euh, selon le site de la SUDC, c'est un buzz hybride. Donc euh, vraiment moitié-moitié, un peu énergisant, un peu relaxant. Le buzz va aussi aller selon votre euh, pas votre euh, état d'humeur, mais selon votre euh, comment votre corps va le euh, l'accepter. Et euh, exactement. Donc le buzz pourrait peut-être être un peu différent d'une personne à l'autre. En général, en général, le buzz est pareil pour tout le monde. Mais il y a des différences des fois. J'ai essayé de l'ouvrir tantôt. C'est la deuxième fois que je refais la vidéo. Donc ça va très bien. Euh, je n'ai acheté trois. Celui-là ici, là, je vous le dis, il n'est pas ouvert. J'essaie de l'ouvrir. Et puis j'ai gossé peut-être pendant cinq minutes. c'est pour ça que j'ai recommencé la vidéo. Donc on va déchirer ça à bonne franquette. Euh, 25.3 THC. Les terpènes, très, très Très, très, très, très intéressant. Euh, je vais en ouvrir un autre parce que je vais la misère avec le papier ici. Je vais le déchirer, ça va l'été. Euh, les terpènes, très intéressant. La première terpène, cariophyllène. Vous allez me dire, oui, oh, mais Winman, tu pas ça, la cariophyllène. Souvent, souvent, quand la cariophyllène est la terpène dominante, on dirait que ça ne me dérange pas. Sincèrement, sincèrement. Et puis, dans mes cannabis préférés, dont le gélatomine, le cariophilène et la terpène dominante. Les petits collants du gouvernement sont très bien collés euh, ces temps-ci. J'ai été à Greenfield Park acheter mon cannabis, il y avait un inventaire, euh, une bonne inventaire du Turple, donc je me suis présenté à Greenfield Park, c'était la première fois, superbe succursale, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je ne l'ai pas ouvert, je vous le dis, je ne sais même pas quest ce qu'il sent, c'est incroyable. Succursale incroyable, Greenfield Park, les employés, gaz de sécurité, rapidité d'exécution, professionnalisme. Greenfield Park, la succursale incroyable. Comme beaucoup, beaucoup, beaucoup, pratiquement toutes les succursales de la SQDC sont excellentes. Les employés font leur travail, écoutent leur patron. Euh, J'adore la SQDC. La clientèle de Greenfield Park, vraiment euh, colorée. Euh, vraiment coloré, un, un mélange là, j'imagine, euh, je vais vous dire pourquoi un mélange de Joliette et de Verdun, euh, écoutez, quand je suis arrivé à Greenfield Park, je suis arrivé là à 10h moins 5, 5 minutes avant l'ouverture, il y avait une file d'attente d'environ 25 personnes, j'étais en panique, j'étais en panique, je me suis dit, ils vont tous acheter des turpos. ils vont tous acheter du Turples, il y en aura plus, mais mathématiquement parlant, c'était impossible parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de Turples en inventaire. Et même si les 25 personnes en auraient pris 8, chacun, pour un total de 200, 200 Turples, il y en aurait resté encore parce que selon le site de la SQDC, il y avait 500 Turples en inventaire. Donc euh, les clients ne sortaient pas de là avec des Turples, mais bien avec des « Good supplies. Exo, du Bayou, du jean -Guy. ça sortait à la planche man. à coûte deux enveloppes, deux enveloppes, je capotais, je capotais, beaucoup, euh, beaucoup de linge coloré, là. vraiment, euh, un mélange de verdun, joliette, c'est très intéressant à Greenfield Park, euh, je vous suggère à tous d'aller faire un tour à Greenfield Park quand vous aurez le temps. 25.3 points excellent, les terpènes, les terpènes, les terpènes, on a peur, on a peur, mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, la cariophyllène, le cariophyllène, là, le c'est très très difficile hein, là, je pense qu'il y avait plusieurs terpènes, c'est le, faut dire le, masculin. Cariophyllène, cariophyllène, souvent le cariophyllène dans mes cannabis préférés. Et souvent le cariophyllène est dans les cannabis que j'haï le plus. Donc, on se croise les doigts, euh, mais selon le Turple, selon leur croisement, ça, ça pourrait être pas si pire. Le Turple, c'est fait de quoi? C'est fait de Tropicana Cookie mélangé. Non! Pas mélangé. Croisé, croisé. Tropicana Cookie, croisé avec du. ah oh, vous allez capoter. Slurricane! Vous allez me dire, qu'est-ce que De quoi se passe, Slurricane? On connaît pas ça. On a déjà essayé au Slurricane. Un produit de la SQDC avec Winman. Mais Winman fait pousser du Slurricane présentement. Euh, le Slurricane, on ne l'appelle pas Slurricane ici chez Winman, mais on l'appelle plutôt du Dosido -si -do Purple Punch. Et oui, le Dosido -si -do Purple Punch, c'est du Slurricane. Donc, euh, le turple, c'est un croisement de la plante Slurricane avec le croisement de la plante. Tropicana Cookie. Si vous voulez qu'on aille un peu plus loin, le Tropicana Cookie, c'est fait avec quoi? Avec du Girl Scout Cookie croisé avec du Tenji. Tenji, un petit goût à l'orange. Et le Slurry on l'a dit tantôt, Docido -do avec Purple Punch. Ici, on va un peu plus loin. Docido euh, -do Purple Punch. C'est trop mélange. Hey, ça va bien. On continue. On ne lâche pas. On ne lâche pas. Tellement qu'on lâche pas, on l'ouvre, on l'ouvre, on l'ouvre, ok? Il va pas battre les gélatomines. Ah oh oui, oh oui attends, attends, attends, attends, attends, je vais te dire le quoi. Écoute, non, écoute ça. T'écoutes Winman, hein, toi, t'écoutes Winman, ok? Karyu ok, on le dit, ok, t'aimes ça, t'aimes pas ça, ok, c'est bien le fun. La deuxième terpène. Non, non, je... écoute, man! Tu te rappelles du Black Cactus? Qui bossait assez intense? Tu te... tu te rappelles du Vanilla Frosting? assez intense, pareil. Qu'on, qu'on en commun. Pas farme, Farne scène. Une terpène très intrigante. J'ai l'impression que la farne le farne scène, très intense, très intense. Oh! Oh! Oh! <rire> hey, oh! bro! Oh! Oh! Oh! J'ai hâte. Ah! C'est la qualité, man. 25 et 60. Tribal, tu te trompes pas. Meilleure compagnie à la SQDC. Oh man. Quand tu vas les grainer, j'ai hâte de sentir. C'est sûr qu'il va sentir un peu plus intense. Il est vraiment beau. Même style que le génatomine Même visuel, même style. J y, j y, j y... Écoute. Écoute. Je le vois, man. Chouïman, okay, je, je, je, je, je, je tabarnak. Je le vois. Quand que les compagnies ils font du cannabis, quand qu ils font une autre variété, un autre génétique, un autre génétique, complètement différent, il y a un même style. Il y a un même style. Même moi-même, mon propre cannabis, même si c'est une graine de Reaper Seed, puis une graine de in Out génétique, à la fin, il y a un, un même style. Hey! Je. Je capote! Je capote! Je capote! Je capote! Et on devrait avoir la même, le même buzz à chaque fois qu'on a un produit de la SQDC. J'ai seulement ce feeling-là avec Tribal, avec les produits de Canara Biotech. Et le, ce, ce feeling-là, je l'avais les deux premiers mois de la légalisation de la SQDC. Après les deux premiers mois, à, à force de pogner du Canopy, du, du bon, du bon select. Namasté, Good Supply. J'étais plus capable, man. C'était trop, man. C'était trop de la merde. Tu payais 35$, 30$, c'était trop, man. Tribal, je te montre ça tout de suite. Là, je sais que tu veux le voir. Alright, on est avec le Turple de Tribal. Faut-tu que je te quest ce que je vois en ce moment? Ou euh, t'es correct avec ça? pas ben ben besoin d'avoir d'explications Turple Tropicana Cookie, croisé avec du slurrikin vous irez voir sur mon compte instagram je vais mettre des photos c'est beau, là. 25$ et 60 sous. Là, est-ce qu'on aime la l'arôme? C'est là qu'on va le savoir. On en roule un immédiatement. All right. Pour l'odeur, écoutez, je... peut-être humulène, farnesène, je sais pas quest ce que ça goûte. Euh, la raison pour laquelle je capote avec Farnesen, c'est parce que le buzz de deux produits qui contiennent la terpène Farnesen, c'était quand même un buzz assez intense. J'utilise aujourd'hui un cote en verre pour l'occasion. Un cote en verre, à la place d'un cote en carton, ça fait une différence pour le goût. Ça fait une différence, je te le dis. Ok, on va regarder euh, les plus grosses cocottes pour l'Instagram. Par des belles photos c'est beau là tu vois quand même là, que que c'est ok ok alright alright alright alright euh, j'ai vu des photos Il y vu du photos. qui y des photos sur instagram euh, je savais qu'elle sur être Je savais ça beaucoup être de photos ça. Le compte de Tribah, man. Ça a un, un goût. Quand tu le grandes, c'est beaucoup facile. Beaucoup plus facile à sentir. Encore une fois, je le répète. Ça a un, un... Ça a un goût de couche. Ok Avec quelque chose, peut-être le humulène, ça c'est la troisième terpène. Euh... Limonène, c'est ça qui est le couche qui est un peu loin. Qui est un peu loin. Écoute, oh j'aimerais ça ressentir le, cact le, black, le black Cactus euh, avec le maudit Farnesen. Euh, <rire> je te je, je, je, je dis, c'est ça l'expérience, c'est ça l'expérience. On devrait avoir euh, ce même feeling-là à chaque fois qu'on roule un produit. On, on a ça euh, avec quoi? Euh, Canara Biotech, Tribal, on a ça avec Broken Coast. Euh, on peut avoir ça avec peut-être San Rafael. Pour moi, c'est les trois seules marques qui, qui, qui, qui me donnent un peu... Euh, qui, qui, qui, qui me donnent des frissons, qui, qui me donne un, une superbe expérience. Mais Canara Biotech, man, Tribal, 25 et 60, c'est ça se peut pas, man. All right, all right. On ne pas trop fort hein, pour pas qu'ils augmentent leur prix. Donc, euh, merci à Tribal de nous donner des beaux produits comme ça. Tribal sont rendus maintenant en Ontario, vendre du cannabis en Ontario. Ça grossit, Tribal, ça grossit, ça grossit, Cannabis Biotech. Ça va être un petit peu difficile avec le cote en verre. C'est vraiment très lourd, le cote en verre, quand on, on le met dans le joint. Je commence à être un peu habitué, mais il faut, il faut avoir un, un, une certaine pratique. Environ. Euh, 2$ dollars chacun le cote en verre. Euh, après une utilisation, il faut le laver avec de l'alcool. Quand on utilise un cote en verre, c'est un petit peu gros, donc ça ça prend de la place dans le joint. Donc soit que vous faites des petits joints, mais moi ça peut, ça m'arrange dans le fond. Euh, soit que ça fait des petits joints parce qu'on met un cote en verre à l'intérieur puis c'est plus gros qu'un cote régulier en carton ou je vous suggère de prendre un, un papier 1 et 1 quart donc un plus gros papier le cote en verre est vraiment fait pour ça c'est vraiment fait pour ça et puis la quantité de cannabis que vous mettez dans un papier régulier va, vous, vous allez utiliser la même quantité de cannabis dans le papier 1 et un quart grâce au cote en verre donc on a fini de parler Taux de terpènes, on sait que Tribal indique leur taux de terpènes, 3,1 3,1 euh, très haut taux, donc il euh, faut faire attention, il faut faire attention avec les taux de terpènes, les taux de THC, il euh, faut, faut, faut, faut, faut, faut y aller léger avec ça, certaines compagnies euh, utilisent certains laboratoires, d'autres compagnies utilisent d'autres laboratoires, donc Peut-être qu'ils indiquent pas toutes la même chose dans leur rapport. Peut-être que certains laboratoires, euh, ils vont tous utiliser les, les, les cannabinoïdes ou pas les cannabinoïdes, excuse-moi. En tout cas, ils vont peut-être utiliser plusieurs terpènes que l'autre n'utilisera pas assez de terpènes. Donc, l'autre va donner 3.1, l'autre va donner 2.5, mais dans le fond, ça sera la même chose. Donc, prends ça à la légère. Peut-être comparer, comparer le 3.1 de Turnpaul. Avec un autre turbo dans trois mois, si un autre turbo dans trois mois que c'est quatre, ben dites-vous qu'il y a plus de goût. Si le turbo dans trois mois a deux, ben dites-vous qu'il y a moins de goût. Mais je pense qu'il faudrait vraiment comparer tribal avec tribal, un autre compagnie avec un autre compagnie. Moi, moi, c'est comme ça que je fais ça. Quand que je vois un 25% sur du bon, je sais que ça n'a pas rapport. Je sais que ça l'a aucunement rapport, que c'est du n'importe quoi, tu comprends-tu, quand on voit 25% avec euh, Tribal, c'est du sérieux. Je l'allume, mais c'est quand même 25%, pas d'un produit indica, 25% d'un produit hybride, donc le buzz va être 25%, mais c'est vraiment un buzz là, euh, mi-relaxant, mi-énergétique. Alright man, ça fait combien là? Il sent, il sent un peu de gauze, il sent un peu de euh, le humulène c'est, c'est, ça doit être ça, ça doit être ça, c'est pas fleuri, c'est pas, pas noisette, humulène je sais que c'est noisette ou blond, euh, je sais pas comment le décrire man. Hein? Man, il goûte meilleur qu'est-ce qu'il sent, man. Ah. C'est sûr que je l'aime beaucoup plus que le Cuban Lynx. C'est mon deuxième préféré de Tribal. Euh, Deux, Je vais le fumer un peu plus. Je, je connais pas le buzz. J'ai dit le deuxième... Ben, de Tribal, c'est mon deuxième parce que je suis en train de penser à Orchid, le, le produit avec CBD. Euh, mais si on parle des trois produits Tribal, on parle ici du Gelatomine qui est vraiment mon préféré. Le turbo, qui est carrément mon deuxième. Le Cuban Link, c'est mon troisième. Euh, Boss Sativa, euh... petit goût d'orange, petit goût d'orange, officiel, petit goût d'orange officiel, orange couche. avec couche <coughs> euh, donc donc le tenji le, le, le, le goût d'orange goûte c'est le, le goût du tenji mm. j'ai goûté euh, 3 4 j'aime aussi mieux le turpo que le dosido on sait que tribal a 4 produits je me sens encore trompé tribal a quatre produits euh, c'est mon deuxième préféré euh, moi, les, les dossiers j'ai fumé 4-5 dossiers d'eau de provenance différente. Euh, de provenance différente. J'ai jamais goûté le même dossier Vraiment de grosses différences entre chacun des dossiers Donc, si j'écris ici le tribal, je ne veux vraiment pas me tromper. là. Donc... Euh, Exactement, quatre produits tribales. Le Dosido, -Si -Do, qui n'est pas disponible présentement. Le Gelato Mint, mon préféré. Le Turple, mon deuxième préféré. Cuban Links et Dosido. -Si -Do. Je ne sais pas quel qui est mon préféré entre le Cuban Links et le Dossido. Il -Si -Do. faudrait que je fasse... Euh... Le Cuban Links, je sais qu'est-ce qu'il goûte. Il faudrait que je réessaye le Dosido. Alright, donc vraiment... Je, je, je m'attendais pas, j'avais oublié le Je m'excuse, m'excuse, Tribal, je m'excuse. Euh, ceux qui aiment le couche, ceux qui aiment un peu l'orange, puis c'est euh, pas trop prononcé comme orange, je suis surpris, je suis content, je suis content, je suis content. <rire> Alors, ter, euh, Tribal, ils l'ont l'affaire, man. Tribal, ils l'ont l'affaire. Hey, euh, man, c'est fini pour le, le, le Tangerine Dream Dream. Hein? Oublie ça, c'est bien trop bon ça. J'en je, je, je, viens pas, même. Là, je suis en train de fucker le vidéo. Là. Je suis en train de vraiment de te donner mes opinions vraiment puissantes. Là. Mais je suis vraiment, vraiment content de Tribal Canary Biotech. Vraiment, vraiment. Euh, je, faut que je le fais aussi. Je, je, je suis tellement content. Je suis plein d'émotions. Plein d'émotions. c'est un goût de couche non mais pas diesel là c'est euh en tout cas je sais que peut-être y en a qui vont dire ah oh, moi j'en veux pas de l'orange euh, c'est quand même léger et puis euh, c'est mon meilleur produit à, avec le goût d'orange il y a un goût de couche avec hein? il y a un goût de couche avec je te le dis man je te le dis le le Farneson, euh... il est pas euh peut-être il est présent euh, Je suis peut-être pas capable de le découvrir avec le goût, mais euh, le buzz n'est pas vraiment écrasant. C'est vraiment un, un superbe hybride. Euh, pour moi, c'est pas un Sativa et puis c'est pas vraiment écrasant. Vraiment, la description va très bien, très très bien pour cette fois-ci. Euh, J'espère que les terpènes ne sont pas inscrits sur le contenant et que ce pas les mêmes. j'arrête ai faire un câble. Oh, hybride. Oh, j'aime ça. Phénotype numéro 8. Ah, oh, ils ont écrit le numéro du phénotype. Donc, ils ont planté 8 graines de cannabis, ou peut-être même plus. Plus. Et puis, euh, la plante numéro 8, c'est elle qui a été choisie. On sait que la gélatomine de Tribal, c'est le phénotype numéro 5. Donc, euh, donc, ça a été emballé. Ça a été... Euh, Harvest, ça a été coupé le 14 mars, emballé le 31 mars. récolté le 14 mars, emballé le 31 Ça a été séché et euh, curé. En tout cas, je ne sais pas trop. Je trouve que c'est un peu rapide. Peut-être que ce ne c'est pas les mots exacts. Peut-être que récolté, c'est peut-être... Euh... Parce qu'il faut qu'il fasse sécher. Je que je comprends pas. Donc, les terpennes sont préinscrites ici. C'est vraiment faussifié sur le site de la SQDC. J'ai pas pris le temps de regarder, là. Euh... On va le prendre, le temps, je pense. On va regarder sur le site de Calora Biotech. Ici, il parle un petit peu du. Ah, oh, je vais aller sur Tribal. Tribal.com, ça existe-tu, ça En tout cas, je veux pas te laisser. Je veux pas t'écoeurer avec ça, bro. Euh. Je vais regarder ça tranquillement, si tu veux. Tu veux ça regarder avec moi? Ouais. T'as deux minutes? OK. Mais, euh, c'est incroyable. Je suis vraiment content. Vraiment content. Parce que aussi, j'en ai acheté quatre. Je suis content que de l'aimer. Hein? All right. Je trouve pas, là. C'est vraiment bon, man. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon, man. Je laisse là-dessus, mets un pouce à la vidéo. Écris un commentaire. Écris-moi dans les commentaires. Les quatre tribales, c'est quoi ton ordre? OK? Donne-moi tes deux préférés. OK? Même moi, je ne suis pas grave de te donner en ordre parce que le troisième le quatrième, pas sûr. Mon premier, j'ai la l'atomine. Mon deuxième, Tur Turple. Euh, agréablement surpris. Merci à tribal. Merci à tout le monde. Merci à mes fidèles abonnés. Bientôt 2000 abonnés sur mon Instagram. Ça va super bien. Les stories, 200, 250 personnes regardent les stories. Super cool. Je te laisse là-dessus, je vais finir mon turbo. Je te recommande vraiment, vraiment, vraiment. Si tu aimes l'orange, tu vas freaker out, mais c'est vraiment. Euh, je te dirais subtil, mais si tu commences pas à mettre du tabac dans ton joint, là, tu, vas, tu vas le goûter l'orange. Okay? Fait que, euh, gênez-vous pas, sur ta bouquante, par votre nez, ça va sentir bien plus. All right, peace. Ciao, gang.